Bonjour à tous, j'espère que vous, vous portez bien. Alors, c'est Kabi Junior. Aujourd'hui, nous venons donc continuer notre vidéo sur le marché financier BBMAC. Donc, je vous salue et déjà, j'espère que vous portez bien avec vos familles. Donc, aujourd'hui, comme je dis, nous allons continuer la vidéo sur le marché financier, la BBMAC. Donc, avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi parce qu'ici, on parle d'études, on parle d'investissement et on parle de tout ce qui peut nous permettre d'avancer. Déjà, si tu es nouveau étudiant, tu es gabonain, tu es ancien étudiant, tu es gabonin, abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y a toute une panoplie d'informations qui circulent pour t'aider à être informé sur les conditions d'attribution de bourse ou encore comment t'inscrire, comment ouvrir un compte e-bourse si tu es nouveau étudiant, comment t'inscrire au à, à, à, à SOSUP, donc à SIGOR pour avoir... Ton profil d'orientation, donc merci de t'abonner. Et si tu es également vous sur cette chaîne, tu vas entendre parler ici d'investissement, des finances et aussi des formations bureautiques. Un peu tout ce qui permet donc le développement personnel de chacun. Donc j'espère que tu trouveras donc ta part dans cette vidéo et n'oublie pas surtout de mettre un j'aime et de liker. Il y a plein de vidéos ici. Je peux déjà avant de commencer donc te montrer la chaîne afin que tu t'abonnes directement. Donc tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner donc à ma chaîne ici, la chaîne c'est Junior capi Voilà. Donc ici vous voyez, nous avons ici toutes les vidéos qui parlent donc de comment s'inscrire pour les nouveaux étudiants. Voilà. Bref et beaucoup d'autres choses qui sont vraiment passionnantes la programmation informatique et tout ce qu'il faut pour vous aider donc aujourd'hui nous allons parler du marché financier mais sur quoi aujourd'hui on va dire comment investir sur le marché financier l'autre fois on a présenté jusqu'au marché de la BBMAC et j'ai présenté une vidéo à la fin voilà c'était 25 minutes c'était long mais quand c'est important veuillez écouter parce qu'il est bien d'investir dans les choses qui sont légales. Voilà. Ça, ce sont des investissements qui sont légales parce que ce sont des choses sécurisées par des États. Voilà, n'investissez pas comme dans les choses de la de Solidex, comme le problème qui s'est déroulé, les investissements qui sont vraiment euh, fructueux. Donc, investissez euh, voilà, dans les choses qui sont réelles. Donc, aujourd'hui, comment faire pour investir sur le marché financier BVMAC C'est pourquoi l'autre fois je vous ai laissé le lien, voilà, euh, pour aller sur le marché BVMAC, la plateforme pour vous informer. Mais encore, comment faire pour investir pour investir, c'est simple. On a des instruments financiers pour investir sur le marché. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux instruments financiers principaux. Donc, dans ces deux instruments financiers, on va donc parler des actions et des obligations. Pour investir sur un marché financier, il faut avoir des actions et des obligations. Et nous parlons principalement du marché financier de l'Afrique centrale. Donc, on ne va pas parler d'abord des intermédiaires qui nous permettent d'investir sur le marché financier. Je vais faire tout pour que ce, cette vidéo ne soit pas longue donc, et pour que vous puissiez bien comprendre Ok. Donc aujourd'hui, on parle des, des instruments financiers qui nous permettent d'investir. Et on a des actions et des obligations. Désolé, j'y arrive. Donc des actions et des obligations. Et comment se présentent des actions et des obligations sur la plateforme de la BVMAC Vous-même, je vous amène tout à l'heure afin que vous puissiez regarder c'est quoi une action, c'est quoi une obligation sur le marché de la BVMAC. Alors, une action c'est quoi et une obligation c'est quoi Je vous amène directement sur la plateforme parce que sur la plateforme, vous aurez directement un exemple concret. Alors déjà, il faut savoir qu'une action, voilà, c'est un, un instrument financier qui permet à un investisseur d'acheter une part de l'entreprise et recevoir des dividendes. C'est ça une action. Tu achètes une action, donc une part d'une entreprise sur, on va dire quoi, l'appel qu'elle a fait. Donc, pour les investisseurs, tu as acheté une action, c'est ce qu'on appelle donc une part de l'entreprise. Hein, c'est comme une part de l'entreprise que tu as acheté. Et là, tu as un dividende qui sera reversé. C'est ce qu'on appelle un donc, une action marché, et des une obligation. J'explique en termes terme simples. Une obligation, c'est un titre de seul créance. Seul si quelqu'un, ouais, voilà, comme un État, on va voir l'exemple tout à l'heure, ouais, un État si décide donc, de mettre, mettre des emprunts euh, obligataires sur le marché le financier, marché. là, elle va demander aux investisseurs euh, de, euh, donc, de, euh, de prêter leur argent. Et ensuite, en contrepartie de ce prêt, ces États qui émettent, des, qui émettent donc des emprunts obligataires ont une obligation de rembourser leur dette à un pourcentage bien défini. Alors, concrètement, c'est quoi une action? Comment ça se passe? Je vais prendre l'exemple de. L'entreprise de réassurance SCGR qui est entrée donc, en bourse, je crois, en ce jour le 26, donc en ce jour, la société euh, anonyme SCGR Gabon donc, a émis des actions. Et une action se présente sous forme de quoi Parce que c'est une entreprise qui émet des actions. Alors je vais vous montrer l'entreprise. C'est une entreprise qui émet des actions sur le marché financier. Vous allez voir vous-même à quoi ressemble. Voilà ce, cet instrument financier. donc elle émet des actions et voilà et vous les investisseurs vous venez dire bon moi je vais acheter cette action je vais acheter celle ci et je vais acheter tant d'actions tant d'actions voilà vous voyez qu'aujourd'hui ici c'est la cérémonie de première cotation voilà de deux euh, on va dire quoi de deux grandes euh, euh, bon. Un état et une entreprise. Donc on a la scG Gabon qui va être cotée en bourse sur le marché financier d'Abébimac aujourd'hui. On a également, voilà, l'état du Gabon, donc, qui va faire un emprunt obligataire. Donc vous voyez qu'on a des deux exemples. Ici. Donc, si vous voyez, si je descends, euh, je descends un peu plus bas. Ça, ce sont les informations sur le marché. Mais l'entreprise scg Gabon est une entreprise de réassurance qui met, qui a mis ses actions pour la pour les revendre sur le marché financier. Et c'est ce que, et c'est cela que je cherche à vous montrer ici. Donc, je vais vous montrer les actions ici. Vous voyez ici, on a le marché même des actions. Je vais vous montrer concrètement. Voilà, c'est quoi les actions. Ici, par exemple, marché des actions. Vous allez cliquer sur le marché des actions. Hein, vous voyez ici, vous avez les, le marché des actions. Le marché des actions. Voilà. Vous voyez, par exemple, ici, on a la société. On a une société ici. Voilà. Qui a, qui émet voilà, des actions. Et l'action coûte, on va dire, par exemple, la, la valeur nominale de l'action coûte 10 000. Vous voyez, pour cette entreprise, la valeur nominale de l'action, c'est 10 000. Donc, pour avoir une action, tu dois payer cette action, par exemple, à 10 000, si cette entreprise vend des actions. Et ensuite, pour ce même prix d'action, tu recevras un dividende selon, on va Donc, dire, selon les... les selon la, la, la politique donc, fixée par l'entreprise. En OK, donc bien je cherche, bien, on va dire, vraiment quelque chose bien, de pertinent à vous bien, montrer. Bien, donc, bien, je vais prendre bien, le Média, bien, est je crois que là-bas. Je, bien, je bien, vais bien, prendre bien, la nouvelle de la BMA directement pour vous montrer un exemple concret, donc des actions. OK, donc on va prendre la nouvelle. Parce qu'il y a une nouvelle aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont des entreprises, des, euh, des entreprises où il y a des entreprises qui vont être cotées en bourse aujourd'hui. Comme je vous ai dit, voilà ici, on a la BB Mac, je vais entrer. Donc, on a la BBMAC, euh, le marché boursier. Ici, je vais entrer dans la société qui est cotée aujourd'hui. Donc ici, l'émission d'action de la nouvelle société, SG Rigabon, par appel public à l'épargne. Ici, cette entreprise fait un appel public à l'épargne. Ok vous voyez bien ici, il y a tous les documents à savoir. Quand une entreprise émet des actions sur le marché, donc elle veut vendre ses actions pour que les investisseurs viennent acheter, en fait, il faut prendre toutes les informations euh, sur euh, l'entreprise, sur le, le marché le financier. Si vous n'êtes pas sur le marché financier, euh, vous n'allez pas savoir comment avoir euh, euh, ces actions, comment acheter. Donc, tout ce que vous voyez comme information ici, document d'information pour la société. Et ici, on vous montre les perspectives de la société, ce qu'elle veut faire avec vos actions hein, et comment elle va vous payer. Ici, elle les dépliant. Voilà. Hein, comment, quels sont les bulletins de souscription Comment donc souscrire à, cette obligation, à ces obligations Il y a toutes les informations. Sur le marché financier, donc sans information, vous ne pouvez pas ici. Ça, c'est pour les actions. Donc, si vous entrez ici, vous allez voir des informations sur le marché financier et ce qu'elle peut faire. Par exemple, je vais prendre l'exemple sur le bulletin de souscription. Si par exemple, tu veux souscrire à l'achat d'une obligation et d'une action sur le marché financier par l'entreprise SG Regabon, regardez par exemple le document. Ici, on vous montre. Il y a le nombre, il y a un nombre de 250 000 actions disponibles. Le prix de l'action c'est 20 000. Le montant total c'est 5 milliards. L'entreprise veut 5 milliards sur le marché financier, vous voyez Et elle a besoin de, euh, de ces 5 milliards-là. Mais qui va donner ça C'est pour les investisseurs, les personnes qui croient en son projet. Donc quand vous allez souscrire pour les personnes qui veulent souscrire donc à, à, à l'achat des actions, hein, vous allez passer par là. C'est on va dire quoi, c'est ce formulaire-là que vous devez remplir. C'est par ici. Donc, cette société vend des actions et il y a un formulaire de souscription, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il faut remplir pour acheter une action. Donc, ça, ce n'est qu'une euh, parenthèse pour vous montrer les, les, les, la souscription. Mais non seulement ça, ce n'est pas, euh, pas suffisant. Il y a encore, comme je disais, le document d'information de l'entreprise parce qu'il faut s'informer pour savoir que si vous avez acheté votre action, par exemple, 15 actions, vous voulez savoir voilà quelle activité l'entreprise fait hein? dans quoi l'entreprise fait quelles sont ses perspectives pour l'avenir parce que comme je vous ai dit un instrument financier comporte des risques quand vous investissez sur l'achat des actions l'action peut baisser ou peut augmenter si votre action baisse c'est que l'entreprise l'activité a peut-être diminué Elle ne produit pas assez et si donc euh, votre instrument, votre action monte. Si c'est à 10 000, ça devient 12 000. C'est que l'entreprise fonctionne correctement. Ça, c'est en ce qui concerne le paiement des dividendes par année. Donc, vous avez toute cette documentation là, donc qui peut vous aider à comprendre comment acheter des actions. Bon, je laisse un peu que ça charge. Tout ça, je le fais pour que vous soyez un peu, voilà, en contact avec l'information. Logiquement, voilà, vous aurez à vous-même à, à, à, vous -même, à à rentrer en contact avec ces documents je n'ai qu'à laisser juste le lien pour que vous vous entrez à l'intérieur mais je veux que vous ayez voilà un aperçu vous même d'une entreprise qui fait euh, dans la vente ou dans l'appel public voilà à l'émission d'action donc je vous ai montré le formulaire de souscription il y a également le document d'information c'est vrai que cette vidéo sera un peu long mais souffrez euh, d'écouter parce que, voilà, ce sont les choses qui peuvent vous aider à investir euh, votre argent, voilà. Si vous ne voulez pas le garder à la maison, si vous n'avez euh, peut-être rien à faire à, à, à, avec en ce moment, vous pouvez mettre votre argent dans de telles initiatives. Désolé. Donc, dans de telles initiatives, vous pouvez le mettre. Donc, on attend document d'information ici. Par exemple, l'entreprise va dire ce qu'elle fait avec les 5 milliards qu'elle veut. Elle va dire elle veut peut-être étendre son activité à gauche ou à droite. Ok, elle veut tendre vous voyez ici, on vous présente l'activité de l'entreprise, l'entreprise a besoin, elle a 250 000 actions, qu'elle a 20 000 qu'elle vend, et on vous présente ici les perspectives de l'entreprise, vous allez voir, l'entreprise vous informe sur les conditions, sur le fonctionnement de son entreprise, elle vous informe sur tout ce qu'il y a à savoir pour que votre investissement soit un investissement, voilà, consciencieux. Donc, merci encore de vouloir lire ceux qui ne lisent pas lisez c'est un de 192 pages mais c'est pour vous informer quand vous achetez des actions avant d'acheter des actions lisez les perspectives de l'entreprise afin que vous puissiez investir voilà selon le, le risque que vous avez décidé de prendre donc c'est ici on vous présente les informations sur l'entreprise et vous verrez tout tout le dividende auquel vous, vous êtes euh, voilà le pourcentage auquel vous êtes payé par par an par l'entreprise voilà, donc ça, c'est ce qui concerne l'action. Donc, si vous voulez investir, c'est quoi une action Une action, c'est simplement l'achat d'une partie de l'entreprise qui est rémunérée par un dividende chaque année. Ça, c'est ce qui concerne l'action. Je vais couper bref pour que la vidéo ne soit pas longue. Maintenant, on va passer sur les obligations. Et ici, vous avez le bulletin de souscription. Ici, ce sont les dépliants. Si vous voulez, souscrire. On ira en détail. Donc, Maintenant, c'est quoi une obligation Je disais une obligation, c'est oh, un titre de créance. Donc, l'État ou le gouvernement ou encore l'entreprise qui émet un emprunt obligataire, un emprunt obligataire, c'est quelqu'un qui décide de dire « Bon, je demande euh, qu'on m'emprunte, après je vais rembourser, mais je rembourse avec des intérêts. » C'est ça, un emprunt obligataire. Et donc, on va voir, voilà, un emprunt obligataire, sauf que l'emprunt obligataire également, voilà, euh, le gouvernement qui décide de... Euh, emprunter de l'argent sur les investisseurs ou encore l'entreprise, décide aussi de vous payer on va dire quoi, de vous payer des intérêts par année, mais c'est le, le même procédé que des actions l'action, euh, on va dire quoi l'instrument financier peut augmenter ou baisser, maintenant je vais vous montrer l'exemple d'une entreprise euh, voilà, qui euh, fait dans l'appel public euh, voilà, pour les emprunts obligataires je crois que il y a le gouvernement du Gabon voilà, qui fait cet emprunt obligataire là. Donc, je vais prendre l'exemple du gouvernement gabonais. Voilà, qui fait un emprunt obligataire ici. Donc, ou bien je vais descendre, voilà, ou bien je prends le gouvernement du Tchad par exemple. Voilà, mais je vais, pouvoir, je vais essayer de voir ici un emprunt obligataire. Voilà, je vais descendre sur l'emprunt obligataire. Donc, dans l'emprunt obligataire, on a les obligations. Ici, vous voyez, on vous dit... Il y a un emprunt obligataire sur le marché financier, la BBMAC. Ici, l'emprunt obligataire de l'État gabonais, par appel public à l'épargne. Donc, l'État gabonais s'engage à payer 6,25% par année, de 2022 à 2028, pour toutes les personnes qui vont décider d'acheter des obligations dans, dans un euh, le gouvernement gabonais, mais ça passe par quoi Je vous ai dit, ça passe par la lecture des informations. Vous regardez les risques. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, cet argent qui est investi Déjà là-bas, on vous donne le pourcentage, euh, 6,25. Mais je vous dis que 6,25 euh, est égal à 0,0625. Donc le pourcentage. Pour que vous puissiez aussi également bien calculer. Donc ça c'est le document pour vous montrer c'est quoi, quel investissement, à quoi sert ces investissements. Ils vont utiliser notre argent pour faire quoi? Parce que c'est en fonction de l'activité que vous serez, vous serez également bien payé. Et si l'activité fonctionne bien, alors tout se passe bien et votre emprunt obligataire peut changer de pourcentage. Mais ce pourcentage qu'ils ont donné également peut baisser par rapport aux conditions du marché. Donc vous voyez bien que là vous avez un Emprunt obligataire. Et celui-ci est disponible aujourd'hui. Il est venu, il va être coté en bourse. Je crois qu'il y a l'emprunt obligataire de l'état de Gabon qui vont être coté en bourse aujourd'hui sur le marché financier, mais il y a également celui de la SJ Gabon que je vous ai montré. Ces deux-là, voilà, sont cotés aujourd'hui en bourse. Mais il y a également d'autres états. Il y a le Tchad aussi qui a fait un emprunt obligataire. Qui fait un emprunt obligataire qui demande des prêts. Vous voyez bien qu'on a le Tchad qui demande 100 milliards de 2022 à 2027 et demande des investisseurs. Donc, de 2022 à 2027, le Tchad fait ce qu'on appelle appel public hein, avec un pourcentage de 6,5. Donc, vous voyez que ce sont, ici, vous avez toutes les informations comment entrer en contact avec ces entreprises et comment payer une action. Tout ça, les informations sont disponibles sur le marché financier de la BBMAC. Et vous voyez ici, on a donc les entreprises. Vous voyez ici les informations qui circulent sur les entreprises qui sont déjà cotées en bourse et les actions disponibles. Combien les actions coûtent. Donc, il faut toujours venir et entrer. Je vous ai dit, il y a toutes les informations ici disponibles. Donc, si tu veux acheter une action, il faut venir simplement sur le marché de la BB mac et regarder quelle entreprise vend des actions. Tu veux faire un emprunt, tu veux acheter une obligation. Regarde quelle est l'entreprise ou quel est l'État qui fait, qui demande aux gens d'investir ou d'acheter des obligations. Et là, il faut calculer également, bien lire pour être, voilà, vraiment un investisseur très euh, rigoureux. Donc, aujourd'hui, c'était parler. On a essayé de parler un peu euh, assez sur les, euh, les actions et les, et les obligations. Voilà, c'était. Euh, simplement euh, bref mais voilà nous, on sera un peu plus en détail je vais pas faire des très longues vidéos déjà que c'est assez long donc veuillez lire les documentation ici et poser des questions si vous ne comprenez pas assez euh, euh, certaines choses sur euh, la bb Mac, et je pourrais en commentaire vous répondre merci mettez voilà des commentaires des j'aime si c'est intéressant si euh, voilà il faut faire certaines choses et euh, parler de certaines choses ça vous Oh, ça m'aidera à, voilà, donner des informations pertinentes par rapport à, à vous. Et il faut savoir qu'en ce moment, comme je dit, l'actualité montre qu'en ce moment, il y a deux, euh, il y a, il y a, il y a deux actions. Bon, on va dire il y a l'entreprise SGR qui va être cotée en bourse. Vous voyez que c'est aujourd'hui que ça se passe. On dit ici, voilà, la cérémonie de la première cotation des actions. Hein Ça s'est passé en première page ici. Aujourd'hui donc, il y a tu peux donc venir sur le marché et regarder, il y a des actions qui seront disponibles et il y a également des obligations qui seront disponibles. Ici, c'est la cérémonie, de la première cotation, c'est là, c'est le 26 janvier. Donc, en ce moment où l'on parle, la Ségurie Gabon va être cotée en bourse, mais également les, les obligations souveraines de l'État du Gabon, voilà, qui vont être également cotées, donc ce sera disponible et vous pourrez acheter des actions et des obligations pour ceux qui sont intéressés.